Il y a un nombre incroyable de personnes qui ont des crises d'angoisse qui se déclenchent soit en conduisant, soit à l'avance, rien que par anticipation euh, avant de prendre le volant et du coup ça les empêche carrément euh, de conduire. Et je pense même particulièrement à ces personnes qui sont nombreuses. C'est incroyable le genre, nombre de personnes qui sont sur le carreau avec ça. Qui pouvaient conduire qui ont conduit pendant des années certaines personnes 15 18 ans 20 ans et qui d'un seul coup sont subissent des crises d'angoisse incroyables qui les terrassent qui les arrêtent euh, alors qu'ils sont en train de conduire donc la première fois bah, ils sont surpris parce qu'ils sont pris en, tâche, en otage par ce truc il, il y a cette crise d'angoisse qui arrive qui les surprend mais par la suite qu'est ce qui se passe euh, ils sont même en anticipation, à toujours redouter, là, en conduisant comme je conduis maintenant, en train de se dire, est-ce que ça va pas m'arriver Et du coup, euh, c'est un véritable calvaire. Alors, euh, ce qui se passe avec ça, l'origine du truc, parce que on va se dire, ouais, attends, euh, co comment ça se fait Enfin, c'est ce que me posent les, comme question les gens. Ils disent, mais attends, Eric, moi, j'ai conduit pendant des années, j'aimais conduire. Euh, c'est toujours moi qui conduisais, et là c'est impossible, je ne peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi Le truc en fait qui s'est passé, c'est que, euh, pour essayer de faire simple, on a comme une euh, ce qu'on appelle une empreinte sensorielle, ou des empreintes sensorielles, qui sont là en nous, quoi, euh, et qui, dans certaines circonstances de notre vie, peuvent être déclenchées. Et ces facteurs déclencheurs, ils ne sont pas forcément euh, perceptibles consciemment. Euh, C'est-à-dire que ça peut très bien vous arriver que cette empreinte soit d'un seul coup exacerbée, stimulée, euh, sans que vous compreniez pourquoi. C'est que vous êtes en train de rouler, par exemple, et vous vous dites « mais pourquoi à cet endroit-là, ça me met dans un état pareil ?»« Pourquoi ça me crée une crise d'angoisse ?» Pourquoi je me mets d'un seul coup à ne plus pouvoir euh, conduire, à devoir m'arrêter, à être euh, avec des sueurs froides, des tremblements, à avoir le pied bloqué sur la pédale de frein, par exemple, comme c'était le cas pour Jacqueline, sauf erreur, euh, etc., etc. Donc, cette empreinte, elle, se, elle est stimulée à un moment donné, on disait, par des facteurs euh, qu'on que ne on comprend pas, quoi, on ne sait pas pourquoi, par contre, ce qui se passe après, c'est que dans des circonstances similaires, cette empreinte elle va être de nouveau exacerbée, de nouveau mise en route, de nouveau stimulée. Et du coup, ben, ils vont suivre euh, les, les symptômes et tout ce qui s'ensuit. Alors, le problème avec tout ça, c'est que quand euh, vous êtes pris en otage par ça, euh, et je parle d'ailleurs, je n'ai pas parlé des pertes de moyens, des personnes qui se préparent pour passer un permis, permis de conduire, et qui euh, ont fait des leçons et des leçons et des leçons, qui se plantent à l'examen théorique ou écrit d'ailleurs hein, peu importe mais là aussi il y a une, euh, une difficulté qui vient et qui les prend en otage et qui leur fait perdre tous leurs moyens euh, et qui ces personnes là continuent à travailler avec leur prof d'auto école pour améliorer la technique hein, ou améliorer leurs connaissances théoriques et qui de nouveau euh, quand elles passent l'examen perdent leurs moyens et loupe le truc. Donc ça rend dingo euh, les profs d'auto-école. Et puis aussi eux-mêmes parce qu'ils se déprécient de plus en plus, puisque l'entourage ne les comprend pas. Ça c'est un problème énorme. C'est que l'estime de soi baisse quand on est confronté à ça. Parce que il y a des gens autour qui donnent des conseils, qui aimeraient pouvoir aider, mais qui savent pas en fait. Ils comprennent pas ce qui se passe. Et puis de le comprendre, ça suffit pas. Euh, parce que le comprendre, c'est une chose, comme je suis en train de l'expliquer là. Mais de de comprendre ne résout pas le problème et le hic avec ça c'est que du coup on a toute un liste, une liste comme ça de ce que j'appelle des fausses solutions c'est que euh, on va la personne qui est dans la difficulté va aller chercher de l'aide les gens qui l'aident vont lui apporter des techniques de détente, de relaxation, de respiration, de visualisation, de la technique pour pouvoir aller mieux, ou alors on va leur donner même, je ne sais pas si c'est le psychiatre, il va leur donner de la, de la, une médication, de la chimie, des anxiolytiques, euh, en disant, ça ira mieux plus tard, on va vous donner ça en attendant, c'est une béquille pour que ça passe. Le problème, c'est que si vous avez testé ça, vous le savez comme moi, ça ne fonctionne pas. Euh, quand euh, ça va mieux c'est dans le meilleur des cas quand ça va mieux et ça revient, boum, ça revient plus fort. Pourquoi Parce que c'est l'inconscient qui gère et qui contrôle ça et que l'inconscient, lui, il prend pas toutes ces fausses solutions, ça lui sert à rien, il n'en a rien à foutre, ça ne donne aucun résultat. Alors que ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est de s'y prendre complètement autrement parce que si vous ne faites pas autrement, ce qui va se passer, c'est que la difficulté continue à augmenter et ben, euh, vous devez vous faire conduire, vous devez avoir des gens qui peuvent vous transporter euh, à droite à gauche. Les gamins, pour les emmener à l'école, ben, ça devient impossible. Donc les activités, vous ne pouvez plus les emmener. Euh, le boulot, combien de personnes ont leur job qui est conditionné par ce moyen de déplacement avec la voiture parce que il euh, y a beaucoup qui m'ont dit, mais étant, bah, si je prends les transports en commun, ou même, il y a ceux qui évitent, hein, qui conduisent encore, et qui évitent les grandes routes, donc les grandes routes, les autoroutes, les voies express, et qui me disent, bah, je dois prendre des petites routes, ça me triple mon temps de trajet. Donc, je ne parlais encore même pas des transports en commun, là. Donc, ça veut dire que ça conditionne même le travail, ça peut empêcher d'aller vers tel ou tel poste qui pourrait vous intéresser, tant que ce n'est pas réglé. Alors que, comme je disais juste avant, en fait, le truc, hein, c'est de s'y prendre complètement autrement parce que ça, ça n'est pas de votre faute. Ce qui vous arrive, ça n'est pas de votre faute. C'est, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui est pris en compte par l'inconscient suite à ce qu'on appelle une empreinte sensorielle qui est là et qui, à ce moment-là, à un moment donné, se déclenche. Donc, pour s'y prendre autrement, on sait comment faire maintenant. Enfin, je le sais, je l'enseigne d'ailleurs depuis des années. Euh, c'est qu'il faut utiliser ce que moi j'appelle simplement un autodestructeur de blocage c'est quelque chose qu'on a dans le corps qui est comme la cicatrisation fonctionne automatiquement mais il fonctionne automatiquement que à partir du moment où on le laisse faire le boulot parce que là pour l'instant dans le mode de culture qu'on est dans le, le, les vies euh, euh, là où on est on nous a appris à bloquer cet, euh, cet autorégulateur sans même le savoir on ne s'en rend pas compte mais on l'a bloqué ce qui fait que maintenant il faut apprendre à comment le remettre en route comment le laisser faire son boulot. Et là le miracle s'opère et pour faire ça j'ai préparé un programme qui vous guide pas à pas pour pouvoir faire ce boulot là par vous même au moment où vous en avez besoin ou alors en reconnexion en y retournant plus tard parce que avec les peurs et les blocages liés à la conduite il y a plein de situations où on ne peut pas faire la séance tout de suite et ça vous le savez certainement comme moi des moments euh, voilà on peut pas faire notre séance quand on est en train de rouler Il faut attendre d'être chez soi ou alors d'attendre d'avoir une place de parc un endroit où on peut aller se garer mais ça permet de se libérer de cette difficulté, de laisser l'inconscient réguler cette difficulté par lui-même aussi. Et après, il n'y a plus besoin d'y revenir. La peur, le blocage ne s'enclenche plus, c'est fini, c'est terminé. Je mets un lien juste dessous, là, sous la vidéo ou à côté de la vidéo. Allez regarder de quoi il s'agit. Et puis, on se, on se retrouve euh, derrière tout ça. Dès la fin du module 1, qui dure une trentaine de minutes, vous avez déjà, déjà vos premiers résultats. A très bientôt, c'était Eric, salut